Dieu, même lorsque ça sera le cas où bon, on sera là en train de le chercher, parce que c'est auprès de lui que nous trouvons des solutions, c'est auprès de lui que nous puissions des forces, c'est auprès de lui que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin, toutes les ressources possibles pour pouvoir avancer, pour continuer à résister, pour continuer à vivre dans ce monde. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à l'homme de Dieu, Pasteur Guillaume, il va prier pour la parole, il présente présenté les serviteurs cet après-midi. Mmh. Amen. Ah Est-ce que tu peux écouter avec nous juste deux minutes Dans l'attitude de la prière, restez dans l'attitude de la prière. Mais se permets, restez juste deux minutes et dans la présence de Dieu. Si le bien-aimé Père nous a nous amenés dans l'adoration, c'est que Dieu est en train de nécessiter pour nous faire entrer dans son parcours. c'est Pour acclamer très fort en poussant les pieds de joie, acclamons pour la Ce qui arrive aux autres, ça peut arriver aussi. Il n'y a personne qui est spécial sous le soleil. Voilà pourquoi l'Église dit chaque chose à son temps. S'il y avait des temps où tu te réjouissais d'une manière que Dieu n'aimait pas, ce n'est pas. je l'ai invité ici pour faire un témoignage. Il y avait un ami que assis là-bas et il avait ses lances. Quand il prêchait, il prêchait, il prêchait, il prêchait, il prêchait, il est venu là. Le ami Bébé a dit, toi tu vas changer. Toi tu vas venir t'amener à Christ. N'oublie pas ce jour-là. Après quelques jours, après je vois le frère lui-même, il a coupé les cheveux de et aujourd'hui, regardez, il sert le Seigneur. C'est ça la mission de l'Église. La mission de l'Église, c'est de prendre ceux qui sont loin de Dieu. Ceux qui sont perdus, les amener dans la maison de Dieu de les servir l'éternel. Et c'est lui que Dieu a préparé pour qu'il puisse nous donner la parole de Dieu. Il s'appelle Pasteur Léon Thomas. Quand il passe, nous afflamons préféré la parole de Dieu. Oh mm -hmm. Nous voulons manger. Amen. Et je bénis encore Dieu pour tous les responsables, pour surtout l'église de Dieu pour votre présence. Amen. Et je bénis encore notre maman Jenny. Merci. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Et fait grâce que nous soyons dans ces lieux. C'est pas pour vous, mais c'est pour lui. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alors je me présente. Mon nom c'est Aimé Nombassi. Marié. Bientôt, on va fêter moi et ma femme 20 ans. Amen. Son âge, oui. Oui. Tout est possible. Adieu. Amen. Amen. Donc, l'église là où je suis, avant j'étais à côté, mais là on est vraiment très à côté. Donc, l'église là où je suis, haut de vie. Église haut de vie. Amen. Amen. Vous serez encore bénis cet après-midi. Amen. Écoutez, si Dieu t'a choisi, si Dieu nous a choisi, ce n'est pas hasard. Si Dieu a, a tout préparé, en fait, Dieu a tout préparé, c'est pas hasard, c'est pour vous, vous, et moi. Amen. C'est pourquoi Dieu nous a mandatés. Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné, Dieu nous a choisis. Il nous a mis mis à part pour sa gloire. Amen. Amen. On va partager la parole de Dieu. Si ça ne vous dérange pas ah, si on peut se mettre pendant quelques minutes, on va lire la parole de Dieu. Genèse. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Il faudrait vraiment qu'avoir ta Bible. C'est très important. Cherchez un couche à droite, s'il vous plaît. Cherchez la Bible. Donnez à ma soeur. C'est très important. Alléluia. Il faut avoir ta Bible. Regarde-moi s'il vous plaît. Il faut avoir ta Bible. Alléluia. Tu es belle, tu es beau, mais sans la Bible, sans la parole. Alléluia. C'est pas bon. Il faut avoir ta Bible. Alléluia. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 1. 6, ça ne me dérange pas, oui. Genèse chapitre 6, verset 5. On va commencer verset 5. Genèse chapitre 6, verset 5 à, à 8. Oui, parce que tu qu lire, s'il vous plaît. Nous, nous, nous amène, c'est pour moi. Non, répétez encore, répétez encore. Je dis au nom du Seigneur. Amen. L'éternel voilà. dit que les hommes commentaient mm. beaucoup de mal sur la terre et que tous les pensées de leur cœur mm. se portaient constamment et uniquement vers le mal. Vas-y, vas-y, vas-y. Si, ceci, tu L'éternel regretta d'avoir mm. fait la terre mm. Et plus le cœur fait mm. Éternel dit J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, mm. car je regrette de les avoir faites. bien, Dieu a regretté pourquoi il a créé l'homme. Voici. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Voici l'histoire de Noé. Mm. C'était un homme juste et intègre mm. dans sa génération. Mm. Un homme qui marchait avec Dieu. Merci beaucoup. Amen. Amen. Amen. Acte chapitre 3. Je donne directement le verset qu'on va commencer à partager afin que, vous, afin que nous soyons en nous Acte chapitre 3. Verset 1. Verset, 1 à... Verset 1 à 6. Acte chapitre C'est pourquoi il faut que nous soyons affirmés. C'est très important. L'affirmation, c'est très important. Ça va nous aider à comprendre comment lire la Bible, comment, comment. C'est très, très important. Alléluia. Oui, ma soeur. De l'après-midi, mmh. lors de la prière, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on qu installait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle pour qu'il demande l'aumône mmh. à ceux qui entrenaient dans le temple. Mmh. Voyant Pierre et Jean mmh. sur le point d'y entrer. Mmh. Cet homme leur demanda l'aumône, Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit, mmh. regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mmh. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Merci. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Mettez nous dans le nom de Jésus. Je vous demanderai comment je vous en supplie. Allez à gauche, à droite et salut. S'il salut, salut, vous plaît. Amen. Amen. Le portable, essayez un peu de garder mon portable. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alors notre thème est intitulé Je suis le choix de Dieu. Je suis les choix de Dieu. Est-ce que tu peux répéter après moi Je suis le choix de Dieu. Alors, on va parler ça on va parler vraiment avec, euh, avec la foi, avec la force. Une, le trois. choix C'est bien. Encore une fois. choix Encore une fois. Je suis le choix de toi. Ici, la Bible dit Genèse. Genèse, chapitre 6. Un homme, Dieu, la Bible dit, il a créé l'homme à son image. Genèse, chapitre 1. Verset 1, 2, 3. Mais la Bible dit qu'un jour, l'homme il était trompé par le diable. C'était passé. Adam et Ève étaient pires. C'était l'homme mais la Bible dit quoi? Après quelques temps après, Dieu encore, il a regretté. Mais comment Dieu peut regretter? Tu dis que non. Ah! Je regrette, hein? Pourquoi j'ai créé l'homme? Mais pourquoi Dieu peut regretter? À cause de quoi? Parce qu'il y avait des choses. Dieu, il a décidé de détruire le monde. Écoutez, quand Dieu l'a dit que non, maintenant je vais détruire, personne n'a le pouvoir de dire que non, Dieu ne fait pas ça. Non. Car Dieu, il a décidé. Écoutez, car Dieu, il était en colère. Dieu, il a décidé de lire tout le monde. Mais la Dit, malgré que l'éternel Dieu, il était en colère, il était vraiment bien, pas, pas trop bien, en lui-même, et donc Dieu, mais la Bible dit, Dieu il a regardé quelque part, il a vu, non, oh, c'est bizarre, hein? Dieu il a regardé de gauche à droite, il a décidé de limiter tout le monde. Regardez encore, il n'a rien. Et la Bible dit quoi Noé, oui, il a trouvé grâce auprès de qui Auprès de qui Auprès de Dieu. Quand on dit Dieu, le seul créateur. Malgré que tout autour, il y avait des mauvaises choses. Malgré que tout le monde rentre. Il y avait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais Dieu, il a décidé de détruire. Mais la Bible dit, il a regardé, il a vu. Il a vu qui? Il a vu Noé. Et la Bible dit que Noé, il n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, mais voici. Non! Noé, il n'a pas cherché Dieu. Non! Mais la Bible dit que Noé il avait quelque chose de Dieu en lui. La Bible dit quoi Noé, trouvant grâce aux yeux de l'éternel. Quand on dit l'éternel, c'est l'éternel des armées. Alléluia. Quand on dit l'éternel, c'est le Dieu tout puissant. Pourquoi Noé, il a trouvé la grâce auprès de Dieu Malgré tout autour de, de Noé, il y avait des choses. Mais Dieu, il a regardé, il a fait en Noé, il y a quelque chose. Écoutez, bien aimé, tu es des choix de Dieu. Alléluia. Oh, nous sommes les choix de Dieu. Nous sommes les choix de Dieu. Pourquoi Bien aimé, parce que dans le monde, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Quand on dit la la vie, la vie, ça se trouve en Jésus. Oh, la vie, ça se trouve en Jésus. Dans les temps que bien-aimé, il n'y avait pas la grâce. Mais la Bible dit, quoi Noé, auprès de l'éternel Dieu, il a trouvé grâce. Bien-aimé, nous avons trouvé grâce auprès de l'éternel. Pourquoi Parce que tu es là. on the way Être juste, pourquoi bien aimer la Bible dit que notre Dieu il est juste et il est fidèle. Notre Dieu, ton Dieu, il est juste. À Noé, il y avait une partie des dieux, la justice des yeux. C'était à Noé, mais la Bible dit quoi? Ça ne s'arrête pas, mais la Bible dit ensemble avec son Dieu. Dans notre version, on a dit que Noé marchait ensemble avec Dieu. Plus loin, la Bible dit que Dieu marchait ensemble avec qui? Avec Noé. Alléluia. Amen. Écoutez, bien aimé, ce qui est très important ici, que Noé, il a trouvé grâce. Une mission. Dieu lui je me suis posé la question. Mais Noé, il était pauvre ou riche. Mais Noé, il avait pour à lui. Comment Dieu peut demander à Noé que Noé, comme Dieu est là, il faut Partir pour moi. Mais en fait, Dieu, il a donné tout simplement la parole. Écoutez, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu-là. En réalité, si Dieu, il a parlé à Noé, Dieu, il a tout donné à Noé. L'argent l'or, il a tout donné à Noé. L'intelligence, la force, Dieu, déjà, il a tout donné à Noé. À cause de quoi? parce que même si tout le monde voit à Noé, Noé, il est incapable, mais Dieu, il a regardé à Noé, Dieu, il a dit à Noé, que Noé, il est pour moi. Alléluia. Il est pour moi. Dieu. Il était consolé à travers Noé. Oh, les consolateurs, la Bible dit, dans les derniers jours, je répondrai à mon esprit. L'esprit des Dieu. La Bible dit, un jour, et Jésus, il a dit, je me prépare pour aller. Mais les consolateurs viennent. Les consolateurs, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Alléluia. À Noé, il a il y avait quelque chose en noé mais noé qu'est ce que la bible dit il a obéi à la voix de dieu il a obéi pourquoi non pas parce qu'il a vu dieu non mais la bible dit il a écouté il a écouté qui la parole de dieu il a écouté qui la voix de l'éternel il a écouté qui la voix de l'éternel si Dieu te parle, bien-aimé, si je suis direct et comme ça, bien-aimé, regardez un peu tout autour de nous. Gagnez un hein, peu pour le Seigneur. Comment tu peux gagner Pas deux, pas trois, pas dix. C'est pour le Première chose que je pour le garder, il faudrait que moi aussi, je sois prié. Juste devant Dieu, si je suis juste ah, là, je serai capable de gagner un homme pour les salaires, de gagner des hommes pour l'éternel Dieu. À cause de quoi Dieu il a dit à Noé, il y avait quelque chose. Écoutez, Dieu ne te regarde pas comme tout le monde. Alléluia. Je dis bien, Dieu ne te regarde pas comme tout le monde. Non, je dis à une personne aussi, Dieu ne te regarde pas comme tout le monde. Je ne sais pas si tu dois ou pas. J'ai dit de la part de Dieu, Dieu ne te regarde pas comme tout le monde. Non, je dis encore que Dieu ne te regarde pas comme tout le monde. Mais la Bible dit que Noé, le nom de Noé, j'ai parlé. Écoutez, il n'a pas dit à, à son Dieu, Seigneur, comme tu m'as dit là. Seigneur, il faut me donner tout nom. Mais Dieu lui a dit, il n'a pas discuté à Dieu. Non. Il y a des choses comme, pour le moment tu ne peux pas recevoir parce que tu discutes avec Dieu. Parce que tu es là pour est-ce que je peux faire ou pas? Je fais ou pas? Mais Noé, la Bible a dit, quand il a écouté, Oh, merci Saint-Esprit. Noé, il a écouté la parole des dieux. Noé, il a écouté Dieu. Mais écoutez ce que Noé, il a fait. Il n'a pas travaillé seul. Il vient directement avec sa femme. Il vient directement dit à trois enfants. Pour dire que le mec est là. vous aussi, il faut travailler. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ma femme. Oh, écoutez, bien aimé, la famille c'est très important, il ne faut pas négliger ta famille, bien aimé, toi qui dis que le corps il est là, il boit toujours, ça c'est son problème, écoutez, bien aimé, c'est toi qui es noé, toi qui as trouvé la grâce, on a trouvé la grâce de Dieu. même si tu vois quelque part des combats, quand tu pries au nom de Jésus, Chose. Mais il y a des autres bien-aimés. Mais si il prie pas, mais il y a quelque chose en lui. Il est lié à cause de qui? À cause de lui-même. Mais quand tu vois, ces choses-là, tu dis absolument rien. Et là, c'est son problème. Noé, il était un vrai évangéliste. Oh, alléluia. Il n'a pas cherché que non Seigneur en Dieu moi. Non. Première chose, quand j'ai écouté, je vais au pays. Ce qui est très important, bien aimé, on a beaucoup écouté la parole des yeux. On a écouté la parole des yeux en un ami La parole des yeux en bouillon. Mais tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Pourquoi Parce que tu vois, oh non, comme j'ai chanté là, je n'ai pas encore trouvé. Comme je n'ai pas trouvé, je vais quitter. Ah 600 c'est 6 oui 600, 6 6 <rire> moi, 600. 6 6 moi moi moi C'est moi, là, 10 là, là, on lit. Bon, on va prier en lit. On à 92. Écoutez, je ne pouvais pas parler comme ça. Timide. De parler comme ça, il faudrait qu'on prenne un peu chapeau noir. Quand on met comme ça, je me suis arrêté. ça sera pas le problème machiné. Viens avec ta chaise. Viens avec ta chaise. Dis que, exemple. Dis seulement exemple. Exemple. Exemple. Exemple. Exemple. comment. Exemple. les Exemple. Exemple. Exemple. Exemple. ça Exemple. esse Aujourd'hui, nous voulons voir les âmes soignées. Et elle, elle était à côté de chez moi. J'ai prié comme ça, j'ai regardé la soeur. Je me suis dit que non, elle est pas mal. Et puis c'est la première fois que quelqu'un me parle comme ça. Moi je me suis dit que non, donc ça y est. Donc, elle commence là à me faire déjà la force. Papa, moi, chez moi, on m'appelait papa. C'est la première fois. Le chef m'appelle papa. Je me suis déconnu, je suis responsable. Papa, est-ce que tu peux pas? Qu'elle est de vous pour louer l'éternel. Jésus, elle suis élevé pour élever les Seigneurs. Non pas pour le prédicateur. pour moi, ma soeur. Elle s'appelle Maman Grey. Elle est là à côté de moi. À chaque fois, s'il y a quelque chose, elle est bien. pas mal à l'aise. Très à l'aise. Voici. Mon oh, frère, ça va? Dans le temps-là, il y avait une Bible là. une hein, Bible du nouveau Testament, le bleu. Hein? Tu vois un peu, non oui. Tu vois un peu après la prière, tu mets à la poche. Et j'étais là, il me dit que non. L'âme était il pour faire quelque chose. Quand tu es là, tu es Après quelques temps, il y avait quelque chose qui était passé dans mon cœur. On m'a prêché la parole de Dieu. Et j'étais heureux. J'étais joyeux. À non pas contre des prédicateurs, mais à cause des choses qui étaient. Oui. Sa façon d'habiller, quand j'ai regardé tout autour, je ne vois pas en bas, mais je ne vois vraiment que non bien habillé. Comment tu t'habilles Comment tu t'habilles Là, si tu es dans l'église et dis comment Donc tu es là. Mais quand on va te voir dehors, tu dis que je veux habiller comme tu veux. Écoutez bien, mais pourquoi évangéliser la façon d'habillement, c'est très important. Ah, j'ai dit à une personne, la façon d'habiller d'habillement, c'est très important. La grâce de Dieu, maman, merci, maman, merci. Enclamons notre Dieu. Enclamons notre Dieu. Notre Dieu. La la la la la la si je suis en c'est par la grâce de Dieu Canal et de maman, m'y elle influencé. Écoutez, quel aimé, est le moment est arrivé. Parce que si tu as la grâce de Dieu, moi, ça m'étonne, bien-aimé, pour prier ton Dieu, il faudrait que on oh, t'appelle, mon frère, viens, gros. viens dans la prière. Et viens vraiment dans la prière. Écoutez, bien-aimé, pour évangéliser, bien-aimé, il faut connaître ton Dieu. Je dis bien, pour évangéliser, il faut connaître ton Dieu. J'ai dis bien pour évangéliser. Il faut qu'on dans une Ce C'est peuple qui connaîtra leur Dieu. Ils vont agir avec quoi Avec la foi, Avec la foi. Pour évangéliser. Écoutez quel message je suis aujourd'hui là. C'est à cause de Jésus, mais à cause de ma soeur. Elle aussi, elle se bat. Mais à cause, ces jours-là, j'étais délivré des Ces jours-là, j'étais délivré L'esprit des colères. Laissez le jour, elle vient avec une autre sœur pour me dire. Ah! J'étais chez moi, on me dit que non, il y a des dames, on vient te et j'ai regardé lui dans la fenêtre. Oh, j'étais dans la joie. dit que la sœur encore est bien encore. Écoutez, bien aimé, Dieu t'a donné la beauté. Il faut évangéliser mon Dieu. Et je dis bien Dieu t'a donné, tu le il faut évangéliser mon Dieu. Écoutez, pour faire que l'aider, je donne mes toi dans ta jeunesse. Un jour, Dieu t'appellera. Quand on se vendit devant Dieu, tu vas dire quoi à Dieu Qu'est-ce que tu vas présenter Tu vas dire quoi Seigneur, tu sais, à cause des corona, à cause qu'il y a, on est vraiment euh, une semaine et deux mois sans, sans aller dans la prière. Écoutez, c'est notre problème de Dieu. Alléluia pour rechercher Dieu, ne pas la télé, ne soyez pas, pas quelqu'un qui dit que faut, faut avancer. Non, bien Toi-même qui te décide, tu, tu dis que non, maintenant j'ai la grâce de Dieu. Maintenant, j'ai obtenu la grâce de Dieu. de servir à Dieu, bien-aimé. Il y a des choses, tu ne vas pas obtenir. à cause de quoi? Parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu choses que Dieu il a préparé pour toi, il faut accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus-Christ, ça signifie quoi, bien aimé? T'abandonner devant bon lui. Ah, Luc, Luc chapitre 9, verset 23. Luc chapitre. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. Luc, chapitre 9. Est-ce que vous êtes là ah, oui. Est-ce que nous sommes là Luc chapitre 9, verset 23. Oui, ma Vas-y. Luc oui. chapitre 9, verset 23. Oui. il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, oui. il renonce à lui-même. première chose, il faut que la personne est là. Dit que premièrement, je ne veux plus de moi. Vas-y. Il se charge chaque, chaque jour de sa croix. Il prend tout simplement. Sa responsabilité devant son Dieu. Pour dire que non, maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit dans moi. Continue. Amen. Est-ce que tu as compris encore Amen. Ne t'arrête pas là. Ne reste pas dehors. Viens, mon, mon frère. répétez avec moi, ne restez pas dehors. Répétez encore, ne restez pas dehors. Ne restez pas dehors. Ne restez pas dehors. Et euh, la Bible dit quoi C'est comme. pas préparé. Regardez partout tout autour de toi. La chambre à gauche, à droite. Tes autres. Mais en fait, je demande à Dieu, Seigneur, donne-moi du travail. Mais c'est le Seigneur de faire quelque chose. Les mauvais compagnons, là es dehors. Si tu ne peux pas savoir, dans la présence de Dieu, il y a des choses. Dans la présence Dieu, Il demandait les choses et les ronds. Ils Il demandait l'argent. Il demandait l'or. Sous Pierre et Jean, ils, ils ont parlé. Donc, nous n'avons ni or ni argent. Donc quelque part, il y avait d'autres personnes qui donnaient l'argent. Ils donnaient l'or. À cause de quoi Ils étaient mondiaux. mais ne soyez pas mondiaux. Dans la présence des dieux. Ne soyez pas quelqu'un en train que dire que non, comme je suis là. Je suis rien. Mais entre-temps, tu vis encore dans les copinages. Si toi-même tu sais, regarde là que tu as, ce n'est pas, pas lui. Mais un copain qui le un jour, là, il était dehors. Tu es dehors, comment qui est le Regardez dans nos maisons. Si la personne entre directement, première chose, il va voir quoi Les bouteilles de champagne. Les bouteilles de whisky sont là. Quand la personne entre directement, elle dit que non, là, ici, là, hey. je ne veux pas sortir comme ça. Tu es qui évangélisateur Tu es là pour évangélisé. Nos maisons, est-ce que tu peux évangéliser à travers, non pas que rien n'est parlé, mais à travers ta maison Est-ce que tu peux évangéliser C'est pourquoi c'est lourd. Oui, Dieu nous, Dieu lourd, lourd pourquoi Même pas à l'heure. là, voilà, ça j'ai loué comme ça. Quand ah! je suis là, je ah, bien habillé. Ah non, je ne peux pas. La vie dit que tout, ce qui respire, loue les noms de l'éternel et désarmé. Pour louer les noms de l'éternel et désarmé. les ne reste pas dehors. Mais lui, il était dehors, il était dehors, dehors quand il Lui-même, ce n'était pas, pas sa volonté. Mais c'était quelqu'un. Il a dit que non, reste là pour demander. Reste là pour demander. Première chose, Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils ont dit Regardez-nous attentivement. Est-ce que Dieu disait, À tout moment que nous, on est là, mais tu prends ton portable, tu regardes le feu En temps fait, tu es là. Je ne peux pas te répondre parce que je suis mort. Et en prétendant, tu regardes les photos, hein? tu regardes ces choses-là. On est là, dans l'église, avec ton portable. Écoutez, bien, là, tu es dehors. Tu es dehors, pourquoi Parce que tu ne sais pas encore. Il y a quelqu'un qui voit tout. Mais la Bible dit, c'est homme, il était dehors. Il ne peut pas savoir s'il y avait quelque chose. Il ne peut pas. Il peut écouter, chanter, louange et adoration, mais il ne peut pas vivre Il ne peut pas expérimenter la main de l'éternel. Écoutez bien, dans nos maisons, je répète encore, dans nos maisons, si tu as des chambres, si des chambres, et quelque chose là de fort, la Bible dit, malheur à celui qui, qui fait boire son prochain. Et donc, on, parce que moi mais il faut qu'elle échanger. Écoutez, bien aimé, la Bible dit, vous ne savez pas votre temple et sang. Et le temple du Saint-Esprit. Là, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ne donnez pas ton corps à tout le monde. Si tu vas prendre une décision, Dieu, il va faire des choses extraordinaires. Lorsque je dis à une personne, si tu gardes ta foi en lui, il ne va pas te laisser comme ça. La Bible dit quoi? Il était dehors, mais quand Pierre et Jean ont prêché la parole de Dieu, première chose, la Bible dit, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la main à Dieu. Écoutez, Dieu il est là, il te donne la main. Dieu te donne la main. Je viens à une personne que la présence de Dieu est là dans ta vie. Il te donne, il est là. Il te sur la main. Il sait que tu es incapable. Il sait que nous sommes incapables. Il sait que nous, on ne peut pas obtenir ces choses-là. La Bible dit que Pierre et Jean, il a obtenu ces gars. lui dit qu'il toi. Première, deuxième chose, ce pied, il ne peut pas être debout comme tout le monde. Mais ce jour-là, comme il y avait Pierre et Jean, comme il y avait le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, comme il y avait... Miracle et la révélation. Comme était Jésus-Christ en personne. La Bible dit, nous avons ni or, ni argent. C'est que j'ai. C'est que j'ai. C'est que j'ai. Je te donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Seul Jésus peut te sauver. Aujourd'hui, seul Jésus peut te sauver. Seul Jésus peut te sauver. Écoutez, ne regardez pas des gauches à droite, mais regardez, regardez la Bible dit, David, il a dit. Je lève mes yeux vers les montagnes, boum et les mâles de ses couches. Chantez. Mon forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi. C'était son bouclier. À cause de quoi On lui a dit, non pas notre pasteur, il est pour son C'est le nom de Jésus pour te sauver. Écoutez, quel est Comme tu suivras Jésus, tu es va Dieu m'a été nom. Et tu verras comment Dieu, écoutez, à travers toi, Dieu va faire les choses dans votre faveur. Dieu va faire des choses dans votre faveur. Écoutez, pasteur, pasteur, il va servir Dieu. Amen. Et je dis bien, il va servir Dieu, lui, il va servir Dieu. Il va servir Dieu ici en France et en Lyon, en France. Amen. Il va servir à Dieu puissant. Écoutez ce que la Bible dit, bien aimé. Ce homme, bon. il ne pouvait pas marcher comme tout le monde. Mais à cause de Jésus, il était en la présence de Dieu. Pour dire que lui aussi, il a commencé à adorer Dieu. Chanter pour Dieu. Le louer Dieu. Tout le monde, il était guéri pour lui. Oh Mais réellement, c'est lui Oui, c'est lui Dieu l'a besoin de nous. Merci, mon frère. Dieu l'a besoin de nous. Dieu va faire des choses. Écoutez, quand je parlais comme ça, je vois que c'est comme si une grande main, ça commence à traverser auprès de Écoutez, parce que Dieu me dit, il va faire des choses de extraordinaires dans la liste. Il va faire des choses de extraordinaires. Je dis bien, il va faire des choses de extraordinaires. Écoutez bien aimé, il ne reste pas derrière, ne reste pas dehors, Il viens dans la présence de Dieu. Ne serve pas Dieu pour avoir le mariage. Non. Il y avait quelqu'un, il y avait quelqu'un dans la Bible. Il y avait quelqu'un dans la Bible. Je, je vais arrêter ici. Les rois chapitre 5, verset 1 à 3. On va lire dans nos maisons. Mais la Bible dit quoi Il y avait un homme. Cet homme-là, il était fort. Cet homme-là, il a tout marge. Cet homme-là, un grand. Et cet homme-là, normalement, la Bible dit, il était en l'être. Il était malade. Il était malade. Il a cherché beaucoup de docteurs. Il a cherché partout. Il n'y avait absolument rien. Et écoutez, la Bible dit, oh, ce que j'aime à Dieu! Il peut faire de la personne. Tu ne peux pas croire qu'à travers elle ou à travers lui, tu peux faire des choses. Amen. Écoutez, tu es inutile. Mais devant tout le monde, Dieu va t'utiliser pour ça. Amen. La Bible dit quoi? Esclave! Comment elle est. Dieu, elle était comment esclave. Écoutez, bien-aimé, même si tu manques les titres de ces jours, ça ne t'empêche pas de servir à Dieu. Oh, je dis à une personne, même si tu manques tout, il ne faut pas que tu prennes les raisons. Seigneur, comme avant que je sers? Seigneur, dis-moi, non, bien-aimé, il faut parler de lui. Je dis, bien, parler de lui. Et toute chose, ça viendra après. Toute chose, ça viendra après. La Bible, c'est de quoi cet homme-là, puissamment, il était tenu. Mais écoutez, pensons un peu dans son retour. La fille là, elle était esclave. Même si la Bible n'a pas dit ça. Mais écoutez, est-ce que la fille a question Elle était toujours esclave Elle était toujours esclave Elle était toujours esclave La Bible dit. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, on approche. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Seul Jésus peut être sauvé. Seul Jésus peut faire des choses que personne ne peut fera. Seul Jésus peut restaurer. Il y a un mot, ça vient dans mon esprit. restauration. Dieu veut te restaurer. Dieu va te restaurer. Il va te restaurer. à cause de Noé, Dieu, il était consolé. Le nom de Noé, ça signifie les consolateurs. Il était consolé à travers Noé. Écoutez, bien aimé, Dieu veut faire des choses. Mais à travers quoi? parce que tu es missionnaire Amen. Tu es le choix de Dieu. Tu dis bien tu es le choix de Dieu. Amen. Tu choix de Dieu. Amen. Comme tu es le choix de Dieu. Ne les regardez pas, même si tout le monde vous bon, est condamné pour dire que non, les choses là, tu le sais, tu n'es pas digne. Écoutez bien, mais moi je dis étant que certains, tu es digne de parler de Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Oh, je dis bien, tu es digne de parler de Jésus-Christ. Non, je parle d'accord que tu es digne de parler de Jésus-Christ. Ne restez pas dehors, mais viennent à la présence des dieux. Prêchons la parole des dieux. Et Dieu, il va faire des choses. Mes frères, vous êtes là aujourd'hui. Faites très attention. Vous le, vous le. Faites très attention. Très, très attention. Dieu va faire des choses pour vous. À, à tout moment, vous dites que non, on fait des choses et ça ne marche pas. Écoutez, donnez votre vie à Jésus. Si vous donnez votre vie à Jésus, il va faire des choses pour vous. Dans les noms des choses que ça. Dans les noms des choses que ça. Dans les noms des choses que ça. On ne peut on va prendre des boursiers. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. J'aime mon Dieu. écoutez t écoutez la parole de Dieu. Peut-être pour toi. J'ai à te dire que non, maintenant il faut que je donne ma vie à Jésus. Si tu veux que ta vie soit restaurée, tu peux venir de moi Dieu veut faire des choses extraordinaires. Je vois dans mon esprit une parole de restauration. Dieu veut te restaurer. Il veut créer encore des choses extraordinaires. Mais tu vois que comment tu étais. Maintenant, tu veux donner ta vie à Jésus. Viens devant, s'il vous plaît. Viens devant. Si tu veux donner ta vie à Jésus, complètement, tu dis que Seigneur, je ne veux plus rester dehors, mais je viens à toi, Seigneur. Tiens. Viens devant. Dieu va faire des choses. Il va faire des choses. Ne regarde pas qui les choses que tu avais fait hier ou après hier. Non. Il est là. Il va faire des choses comme toi. Je sens, je crois et j'écoute quelque chose. Restauration. Il va te restaurer. Tu veux que l'éternel Dieu veut te restaurer, viens aussi. Mais acceptez Jésus-Christ comme le Seigneur et le Soleil. Et il va te restaurer. Ferme-nous yeux, s'il vous plaît. ferme nos yeux, s'il vous plaît. Si tu vas donner ta vie à Jésus. Tu dis que Seigneur Dieu m'a créé comme j'étais avant. Et je m'abandonne en cas de santé. La Bible dit, c'est dans la joie, si un âme donne sa vie à Jésus. Ferme-moi aussi, s'il vous plaît. Commencez à prier, dire à ton Seigneur, Seigneur Dieu, me voici, je viens à toi. Je m'abandonne en cas de santé. Mais Seigneur Dieu, restaure-moi. Seigneur Dieu, je donne ma vie. Seigneur Dieu, viens dans mon cœur, commencez à prier dans le nom de Jésus. Vous êtes devant, commencez à prier, commencez à prier. Je vois une vent nouveau. Je vois une vent nouveau. Je vois quelque chose de nouveau, ça commence. Écoutez, bien-aimé. Il y a quelque chose de nouveau, ça commence. Quelque chose de Quelque chose de terrible Il commence à te restaurer Il Commence à dire à ton Seigneur Seigneur, restaure-moi Seigneur, malgré Comme je suis Seigneur, je demande pardon Seigneur, je donne ma vie Je vais te servir Prions dans le nom de Jésus Vous êtes derrière, commencez à prier pour nos bien-aimés Commencez à prier pour eux Commencez à prier les gardagabosine des cadabos. Seigneur Dieu tout puissant, je viens à toi. Je donne mes frères, Dieu, mes sœurs, en tête et saint Thomas. Oh Baba. Dire à ton Seigneur, Seigneur, viens dans mon corps. Dirige-moi. Aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner tout. Et il va commencer à te couvrir. Je vois une, quelque chose de nouveau. Ça commence maintenant. Il va commencer à te Oui. Bon, C'est possible à celui qui croit Tout est possible à celui qui croit Si tu crois maintenant en Jésus Si tu crois à lui, Tu seras plus à l'heure Si tu crois à lui, Dieu va te transformer Il va te transporter Il va t'amener Dans le royaume de Dieu, Là où tu ne joueras jamais Là où tu ne souilleras jamais, là où tu ne souilleras jamais, là où tu ne souilleras jamais, toi tu si es devant, commencez à prier, dire, après moi, Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Je donne ma vie. Conduis-moi dans la vérité. J'abandonne tout dans le nom de Jésus. J'abandonne mes colères. J'abandonne l'impicité. J'abandonne la drogue. J'abandonne toutes les choses mauvaises. Je donne ma vie. Je m'abandonne en tant que Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, prends place dans ma vie. Elle est bonne nos mains. Toi, tu es devant, elle est bon mains. Elle est bonne nos mains. Si elle est pour Tu es le elle est bonne nos mains. Parce que tu vas recevoir les choses et les saluaires. Seigneur au Dieu, je prie maintenant pour mes soeurs. Je prie maintenant, Seigneur Dieu, que la grâce de Dieu. Père, il a donné sa vie. Jésus, je prie maintenant, Seigneur Dieu, que les choses qui ne glorifient pas, Seigneur Dieu, sa vie, je prie, ça sera dans le nom de Jésus. Oui, c'est cela,